Euh, euh, je vais éviter ça euh, Bonjour tout le monde, c'est Arthur Et aujourd'hui, bah, c'est ma première vidéo C'est nul, non euh, Je fais une vidéo comme ça Pour le fun, parce que j'aime bien m'amuser Et euh, j'aime bien faire des vidéos Première vidéo, première fois J'ai créé mon pseudo Mon machin, mon truc Et bah, c'est tout Et vous dites, bah, d'accord, ce mec est derrière ça, sa, sa caméra hop, Vous avez déjà zappé Vous Zappé ou pas parce qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai de rien, rien, rien qui est une action ou pas. A voir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est nul.